Salut chers amis, restons scotchés. L'information est de la plus grande importance. Kylian Mbappé a demandé au Paris Saint-Germain, via un message sur Instagram, pourquoi ils avaient utilisé son image pour la campagne publicitaire 2023-2024. Oui, vous ne rêvez pas, c'est la vérité. Et je peux vous dire que le Paris Saint-Germain a aussitôt, dans la foulée, retiré le clip des, des sites internet, des réseaux sociaux. Oui, c'est encore une vérité. Alors, j'ai envie de me poser une question. Dans un club de football qui contrôle l'image du joueur dans le cadre, des activités du club. Je pense que c'est le club. D'accord Mais j'ai été surpris que le Paris Saint-Germain s'exécute très vite. Parce que jusqu'ici, il n'a a pas un contrat sur son image, sur l'image, son image au Paris Saint-Germain. Je vous avais prévenu que lorsque vous avez un enfant, lorsque vous donnez toi un enfant, il va finir par vous manquer de respect. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que j'attendais plutôt, c'est un communiqué du Paris Saint-Jean pour parler de cette histoire, pour convoquer Kylian Mbappé, Parce que là où certains journaux, certains internautes, certains réseaux sociaux parlent de Kylian comme un clap qui a fait fléchir une institution comme le Paris Saint-Germain, moi, je dis plutôt, c'est un acte qui doit être sanctionné de la plus bonne des manières, de la manière la plus ferme possible. Et je vous le dis. que dans ce Neymar, le lendemain, on a 250 000, un million d'études. On est versé sur les réseaux sociaux. Dans ce Messie, il ne salue pas les spectateurs à la fin des matchs, c'est toute la presse française, c'est tous les médias français qui en font un problème. Mais là, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même atmosphère. Certains nous parlent de Kylian comme un crap. Non, chers amis, ça s'appelle des l'indiscipline. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous avais dit que Kylian, c'était un mec égocentré individualiste, égoïste. Ce n'est pas un leader dans le sens collectif. C'est un grand joueur qui a des qualités énormes, des communications. Oui, mais ça ne fait pas des lui un leader. Moi, j'attendais l'ascension, mais je n'ai rien. J'attendais une convocation, je rien. Même Diego Maratona, même Pelé, même Messi, même Ronaldo même, Ronaldo, Nazario, lui, des Lima. Ils ne se sont jamais comportés comme ça. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois, de tels combats. Oui. À Munich, au Bayern de Munich, aucun joueur n'est au-dessus de l'instance. Au Real de Madrid, c'est pareil. À Barcelone, c'est pareil. À Manchester United, c'est pareil. À la Juventus de Turin, c'est pareil. Oui. La preuve aujourd'hui, que le Paris Saint-Germain n'est pas à la hauteur des ambitions qu'il nous présente tous les jours. On a la preuve que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe où il n'y a pas de capitaine, où il n'y a pas de capitaine, où il n'y a pas une, une hiérarchie, où il n'y a pas un commandement central, où chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est de ça des s'agit. Et Kylian, aujourd'hui, fait partie des gens je vous le dis, et je vous l'ai toujours dit, ils ont du mal à cette équipe. Vous croyez que les joueurs, les autres joueurs ne sont pas au courant? Si, ils sont au courant Et c'est ça la vérité. Le petit a parlé de Kylian Saint-Germain. C'est une arrogance démesurée. Une arrogance que j'ai jamais vue dans le monde du football. De toute façon, ça ne me regarde pas. Et ça ne me regardera pas. Je voudrais juste parler de cette histoire. C'est ce